Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien, Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Le CNRD est dos au mur. Le CNRD, actuellement, cherche à rassurer la communauté internationale parce qu'ils savent qu'après le mois de Ramadan, que les manifestations, les partis politiques, la société civile, le peuple de Guinée, ils vont les montrer. Ils vont les montrer que non, nous ne, nous ne voulons plus des tonneaux vides à la tête du pays. Raison pour laquelle, vous avez vu le bandit la dernière fois, le 8 mars à couré qui cherche à rassurer, dire que non, que le peuple avec lui. Quelqu'un qui part à la mosquée. Demain, c'est la prière. L'abbé, tout le monde, les gens vont sortir pour aller prier. Donc, le bandit veut profiter pour dire, vous avez vu à couré j'ai été... Pendant le 8 mars où il y a eu même des morts à Zérecouré, où des élèves ont été, vous avez tous vu, donc le bandit de Mamadi Doumbouya, c'est pourquoi il allait à l'Abbé pour dire, voilà, je suis allé à l'intérieur, le peuple, voilà, il me soutient, Mamadi, personne ne veut de toi, Mamadou, tu pars dans une ville, tu pars dans une préfecture où tu n'annonces même pas que tu dois aller, toi qui veux de toi Demain, c'est pour dire maintenant, les chefs de quartier, voilà, les préfets, sous-préfets, venez. Maman dit, personne ne veut de toi, c'est ça la vérité. Tu n'es qu'un simple bandit. Le 5 septembre, tu as trompé le peuple de Guinée. Tu as trompé le peuple de Guinée. Où est Seloudal aujourd'hui? Où est Sidi Atouré, monsieur le trompeur? Pourtant, ceci là ils ont fait des tournées. c'est pas Ousmane Kaba. Ce n'est pas l'ancien Akouyate qui a fait de sorties, mais elle a Seloudal est Sidi Atouré. Ce n'est pas Elie Kamano qui a fait des sorties, mais les le Mangue. Tu n'es qu'un simple traite, Mamadi Doumbouya. Tu n'es qu'un simple profiteur du populisme. C'est pourquoi tu es à l'AB. Et ça ne marchera pas, Mamadi Doumbouya. Voilà. Si tu dois convaincre des gens, ce pas des Occidentaux. Ce sont les Guinéens que tu dois convaincre. Et le peuple de Guinée est dessus de toi. Tu n'es qu'un menteur. Tu as trompé, tu as trahi le RPG. Tu as trompé l'opposition, ceux qui ont cru en toi. La parole du 5 septembre, tu n'es qu'un menteur Mamadi Doumbouya, tu n'es qu'un manipulateur mais ton cinéma que tu es en train de faire tu penses que tu es en train de convaincre quelqu'un mais ça va se savoir aujourd'hui, Aliam c'est le dernier jour du mois de Ramadan et tu vas sentir le peuple de Guinée, on va te montrer que ce pays là ne t'appartient pas Mamadi Doumbouya on va te montrer que aussi dans l'armée, que l'armée n'est pas avec toi, ton petit clan Comment vous avez endormi l'armée guinéenne Le peuple a compris que Mamadi, tu n'es qu'un simple traite. Tu ne travailles pas avec le président Fakonde. Tu ne travailles pas avec quelqu'un. Tu n'es qu'un simple missionnaire de la France. Voilà. Tu n'es qu'un simple missionnaire. Moi, je vous avais dit, je dis, restez calme. C'est eux qui cherchent à se faire aimer par Kagame. Ils n'ont même pas de relation. Tout ce que les gens là sont en train de raconter, des blabla. Paul Kagame n'a rien à foutre avec ces gens-là. Demandez pourquoi Paul Kagame, il a dit qu'il ne veut pas voir ces bandits de force spéciale derrière lui. C'est pourquoi vous avez vu quelques hommes en veste. Paul Kagame, il est venu. Vous avez vu des militaires Ces hommes étaient en, en veste. Il a été en Guinée-Bissau. Donc, je vous ai dit, calmez-vous. Les choses sérieuses arrivent. Les choses sérieuses arrivent. Le bandit, si vous voyez aujourd'hui... Certains de leurs communicants, oh le passeport du, du président élu du Nigeria, voilà, je crois qu'il va avoir de sérieux problèmes. Laissez-là, ils sont paniqués, parce qu'ils savent que oui, c'est les amis du président Alpha Condé. Ils sont paniqués, c'est pourquoi ils disent Oh, au Nigeria, on peut disqualifier. Pff, vous avez une fois entendu de telles bêtises, mais quand les illettrés parlent, quand des tonneaux vides parlent, il ne faut même pas prendre en considération les propos des tonneaux vides. Vous avez vu ça dans quel pays du monde? Le président élu du Nigeria, c'est un multimilliardaire. Je dis bien, multimilliardaire. Il est déjà élu. C'est son parti qui l'a élu. Et c'est le parti qui est au pouvoir. Comment on peut compromettre lui sa victoire Mais comme c'est des gens, ils ont peur. C'est l'ami intime du président Alpha Condé, L'ami intime du président Alpha Condé. Donc, ils se disent que oui, leur relation avec le Nigeria, ça ne va pas. Eux mêmes ils connaissent. Ils ont déjà compris que non, c'est fini pour eux. C'est que c'est à part l'ambassadeur voleur, voleur de vin. L'ambassadeur voleur de vin. Vous avez écouté les gens de la francophonie. Hein Vous avez écouté, je crois que j'ai la lettre ici, je vais lire pour vous. Pour montrer que tout ce qui se passe, c'est l'ambassadeur voleur de vin qui est à Conakry. L'ambassadeur voleur de vin. Voilà. Vous avez tous vu ça sur Africa-Guinée. Chris. Sula, Shaza, la reçue de la transition Suppose le respect des engagements pris Quand quelqu'un ne respecte pas sa parole On dit La reçue d'une transition C'est quand tu dis quelque chose Personne ne sera exclu La justice sera la boussole <rire> Seludale a été exclu Sidi Atouré a été exclu Le FNDC a été exclu Pourtant ce sont ces gens là qui ont fait sa promotion parce qu'ils ont trompé d'abord la base du RPG. Tout le monde était ébahi. Comment se fait que ce coup d'État a reçu Comment se fait les hommes du président Fakonde, les Idi Amin et consorts C'est eux qui ont fait le coup d'État. On nous a menti ici que c'est le coup d'État du président Fakonde. Calmez-vous. Mais nous avons tous compris que c'était du mensonge. Voilà le message du monsieur. Et il est clair, il dit, nous encourageons les dirigeants de la transition et l'ensemble des acteurs politiques guinéens à œuvrer encore davantage dans cette, directive, euh, dans cette direction. La réussite de la transition suppose que toutes les forces politiques puissent avoir leur place et puissent jouer un rôle dans la Guinée de demain. C'est le message que j'ai oui, voilà, passé avec clarté au président le bandit Mamadou Doumbouya. Voilà. J'ai eu des échanges très riches et constructifs sur l'avenir du pays avec les représentants des forces politiques ici en Guinée comme ailleurs. La France parle à tout le monde. Voilà. Écoute tout le monde. Voilà. Mais je vous ai dit, c'est l'ambassadeur. Les gens ont compris que ces gens-là, c'est des narcos. C'est le monde entier aujourd'hui qui est menacé par ce fléau de drogue. Parce que Mamadi Doumbouya et son clan, et son clan, ses groupes, les idiamines, les Amara, les Bala, c'est des narcos qui ont trahi leurs bienfaiteurs. Ils veulent parler de démocratie. Où est cette démocratie Vous vous avez tué. Vous vous pouvez écarter qui en Guinée Vous vous pouvez écarter Seloudalé. Vous vous pouvez écarter un candidat du RPG. Vous vous pouvez écarter Sidi Atouré. Vous pensez que quoi Sur les armes, vous comptez Alors Ce sont les armes là qui vont vous faire partie des bandits réunis des narcos que vous êtes. Vous, vous êtes mieux que qui Dans l'histoire de la Guinée, des, des bandits comme vous, des traîtres comme vous, qui peut vous faire confiance Donc, quand je vous dis aujourd'hui, on les, ils sont abandonnés partout, ils essayent de séduire, vous avez vu dans ça ici, est-ce que c'est comme ça un président de l'Assemblée doit parler, en, en de séduction Vous saviez, c'est le peuple, je vous ai dit, ils sont paniqués. Quand des gens ont vu Paul Kagame, je vous ai dit, Paul Kagame est en mission, c'est ce que vous n'avez pas compris. Paul Kagame, je vous ai dit, il est en mission, mais il y a de ses secrets, on ne peut pas tout vous dire. Si le petit, c'est pourquoi je vous avais dit, s'il si le coûte, tant mieux pour lui. Il va sortir par la grande porte, il part se coucher en France. Mais si le bandit pense que lui, il est têtu, ses amis vont lui dire de rester. Ne voyez même pas, il n'a rien en commun avec Paul Kagame. C'est deux peuples totalement différents. Voilà. Lui, il n'est qu'un simple traite. Il n'a ni le niveau, ni les moyens, ni les hommes pour dire qu'il va se maintenir. Donc le message de Paul Kagame, ça a été clair. Il lui a déjà dit. Pourquoi eux, ils n'ont pas dit Pourquoi Paul Kagame est venu en Guinée Vous avez compris la partie là Vous les entendez parler Paul Kagame, voilà, c'est un modèle, voilà. Mais demandez-les, Paul Kagame est venu pourquoi quel accord Quand un président vient, vous signez des accords, ainsi de suite. Est-ce que vous avez vu des hommes d'affaires derrière Paul Kagame Non. Le monsieur est venu lui donner un message. S'il a compris, Awa. Ah ouais. S'il n'a pas compris, Awa. Ah ouais. Et je vous ai dit, vous allez voir la suite. L'Union africaine, c'est-à-dire le coup d'état en Guinée, c'est la plus grande des bêtises dans l'histoire en Afrique. Les autres, on peut comprendre. Guerre, oui, voilà. Mais pour le cas de chez nous, là, comment un narco, un bandit, il vient trahir Et non, l'Union européenne, ils doivent s'asseoir, regarder le bandit de Mamadou Doumbouya détruire la Guinée aujourd'hui, s'attaquer à, à tous nos leaders politiques. Vous n'avez rien compris. Mais vous allez sentir le peuple de Guinée, vous allez sentir le peuple de Guinée les jours à venir. Mamadou Doumbouya. Il ne s'agit pas d'aller te flanquer à l'abbé. Toi, c'est tout le temps à la mosquée que tu fais publicité. Tu penses que tu trompes Allah subhanahu wa ta'ala. Tu penses que tu peux tromper les gens. Toi, c'est à la mosquée. Ou lui? Depuis, depuis que tu es là, l'abbé est là-bas. C'est pendant la fête. On a vu 8 mars au, euh, à Zérekore. Maintenant encore, la fête de Ramadan. C'est là que tu veux profiter encore pour tromper les gens. Ils vont dire eh, l'abbé aime. Oui, forcément, il aura des curieux. Mais Mamadi Dumbuya, les gens ne veulent pas de toi. Oui, le Fouta c'est le fief. Comme Kanka est le fief du RPG. L'abbé aussi, c'est le fief de l'UFDG au Fouta. Leur leader aujourd'hui, il est où Toi, tu penses que tu es malin que tout le monde Ce sont ces images-là. Voilà, vous avez dit, tes amis vont dire non, il est vraiment aimé. Mamadi, personne ne veut de toi. Tu n'es qu'un profiteur, Mamadi. Quand tu as fait le coup d'État, tu étais flanqué sur l'axe. Tu priais chaque jour. Mais aujourd'hui là. Pourquoi tu ne continues pas à faire ça Parce que tu as déçu les gens. Tu n'es qu'un traite. Et tu continues dans cette trahison. à tromper les gens. Les gens de l'abbé. Hey, Montrez à ce bandit là. Qui n'est pas le plus béni. Hein, parce que c'est un profiteur. Est-ce qu'on a annoncé d'abord aux gens de l'abbé. Que le bandit devait venir. Non. Parce que lui-même il a peur de l'armée guinéenne. Dans l'hélico qu'il est monté là. Si des militaires, il suffit seulement... PAM celui, lui, c'est fini. C'est pourquoi le bandit se cache. C'est pourquoi le bandit se cache pour aller là-bas. Ça faisait quelques semaines. Ils, se, ils étaient en train de sionner partout dans les camps militaires. Retirer toutes les armes. Envoyer des, des, des services de renseignement un peu partout dans le tout, tout Fouta là-bas. Parce que le bandit a peur. Parce qu'il a peur. Il sait que oui... L'armée ne veut pas de lui. Et tu vas venir embrouiller les gens, te lever pour aller là-bas. C'est ça que je dis. Malik Diallo, il a bien calculé. C'est la fête. Il va là, la prière, c'est là-bas, ça va se passer. Et après, ça, c'est fini. Il profite parce qu'il sait que son appel, les gens ne vont pas répondre. On profite, il profite des événements pour s'afficher. Maman dit, c'est toujours comme ça. Maman dit, c'est tout ce qu'il sait faire. C'est tout ce qu'il sait faire. Tromper. Et ce sont ces images-là que ces diplomates prennent. Sanda, c'est pour dire, vous voyez, il est aimé partout, c'est le peuple qui le réclame. Si vous pensez que les gens sont bêtes, continuez. Mais vous allez sentir, quand nous allons lancer des manifestations cette fois-ci, et que les, vraiment les soldats patriotes vont appuyer cela, vous allez comprendre que Mamadi Doumbouya est zéro à part la démagogie de certains journalistes. Demain, c'est pour voir ça encore. Au lieu de prière, ils vont dire ah, Vous avez vu Tu vas mettre El tu mets Doumbouya, ils vont prendre qui Vous mettez Elas vous mettez Doumbouya, ils vont prendre qui? Bande d'ingrats, d'hypocrites. Hey, chacun aime son leader. C'est pourquoi nous nous aimons encore le président Fakonde. Chacun préfère son leader. Mais vous n'allez pas venir un toi tu n'es pas l'élu du peuple un traite tu trahis d'abord ton bienfaiteur yeah. donc euh, merci la famille je vais pas être long je dis merci à tout le monde bonne fête demain inshallah et pour vous dire que demain c'est la fête on va bien se reposer et après la fête reprendre encore le combat contre le bandit qui veut aller profiter, qui veut aller profiter, aller tromper la communauté internationale, aller salir l'image du de, de Fouta pour dire que le Fouta est derrière lui. Mais Mamadi, tu te trompes toi-même. Tu connais la réalité de ce pays. Mamadi, tu te trompes toi-même. Tu sais que les Guinéens ne veulent pas de toi. Mamadi, tu te fatigues. Tu n'es qu'un tonneau vide, Mamadi. Tu n'es qu'un gangster, un bandit. Tu n'es qu'un narco, Mamadi. Les gens ne veulent plus de toi. Baratagan. Regardez, vous avez vu, fête de, vous avez vu la fête là. Même le poulet, Mre Mouna Soto, Tore. M're Mou Tore Soto. À cause de Mamadi. Parce que Fata. Fatah, Amou Noma. Tu es venu augmenter la souffrance des Guinéens. Président Fakonde Fissaïbe. Cent mille fois. Le président Fakonde, même son cadavre est mieux que toi. Bandit grand chemin. Ali ABD, euh, eh, où est l'amour là? Tellement que le gars, il est aigri. Un aigri. Laissez le président Alpha organiser les obsèques de sa femme. Tellement qu'il est aigri. Juste la foule qui allait sortir, empêcher cela. Tellement qu'il est aigri, dit On m'a dit Dumbuya. Tellement qu'il est aigri, l'idi. Le président Alpha il pouvait prendre un stade, louer un grand terrain à Kanka mais vous avez vu, il a organisé ça chez lui. À Mafanko. Dans la tranquillité, sans déranger quelqu'un. Le présent, le présent, il connaître ce qu'il veut. Il est djenfanté. En tout cas. Il a dit que c'est un Il a dit que c'est un honore. Il a dit que c'est un honore. Il a dit que c'est Donc, euh, merci à tout le monde. Mamadi Diallo voilà. voilà. Euh, merci à... Keleti Kondé, merci à Ibrahim, voilà là, Ibrahim, merci à vous, merci à tout le monde, bonne fête, Inchallah, demain, si vous ne me voyez pas, voilà, c'est la fête, voilà, je serai peut-être du côté de DC, ou du côté de New York, demain, c'est entre les deux, si vous ne me voyez pas, le général, voilà, il doit se, il doit se reposer pour la journée de demain, soit c'est à DC, soit c'est à New York. Journey.